Your watch? Oh my God. Uh, uh, approximately about 130, ok. C'est à tous. Souko les Wandafo. bon Donc, avant de commencer la vidéo, il y a un bouton qui s'appelle le bouton rejoindre. C'est très important. Les gens qui veulent rejoindre, nous soutenir financièrement, nous aider tout pour euh, prendre des nouveaux matos, voyager et tout. Voyager pour faire des vidéos, bien sûr. Hein. Merci à vous. Voilà, tout simplement. Je ne me mets pas de couteau sous la gorge, donc je ne vous force pas. Bon, la vidéo aujourd'hui, c'est quoi? On va demander les SAP. On a fait un vote. Et les gens ont dit ouais, allez au champs élysées Du coup, on est sur les champs là ici maintenant. Vous voyez là On va demander les prix et vous avez pété un câble. Vous avez bec à 100 000, 200 000, laisse tomber. C'est parti. Where do you come from? I come from China. So you are in France from holidays or walking Yeah, I come here to travel. Travel, okay. So you know the video is, I want to know the price of your clothes and the brand. Uh, so the first, price? yeah, your trench coat, how much and the pro and the brand? It, it is RMB. About twenty thousand IMB. Twenty thousand. You can in euro you can? Usually maybe mm, 2000 maybe. Two thousand two thousand. or three thousand maybe. Two thousand, okay. Or, your sweets here. Sweet this yeah, this uh, one. about fifty mm, 50, so, 50 50. fifty. 50 euro. Yeah. Euro. Okay. Okay. And uh, your bag here. Your bag? just a bag, yeah. Bag is about Maybe hundred, hundred euro. One hundred, yeah. Okay. Wow. And do you have a T-shirt under your suit? No, no, no, no, okay, okay. No, no. And your pants? Pants is about two hundred euro. Two hundred. Two hundred euro maybe. And your shoes? Very nice, huh? Yeah. Hein? Very nice shoes. Shoes is Timberland. Timberland, oh very uh, nice, nice. Two hundred euro. Two hundred. And your glasses? Glasses are. Uh, uh, je ne me souviens pas de la marque, mais le prix est de 100 euros. 100 Euro. Ok. Tu as une voiture Non, non, non. non, so non, non. Of, okay. no. On va commencer par la veste en jean. Combien Ah non, non, non, non. Le prix n'est pas important. Ah vous, vous voulez que vous dépensez sans compter C'est pas important. Bon, du coup, alors, dites-moi à ce moment-là une tranche de prix, une tranche, après une tranche. <rire> c'est pour en dire que la vidéo, c'est important, ouais. Euh, à partir des euh... Je sais pas, ça dépend. La veste combien 300 euros, 400 ou plus euh, Peut-être moins, peut-être ah, moins. moins, ok. Ensuite, le t-shirt noir, monsieur euh... Ah non, mais c'est rien C'est 30 euros ou quoi Ah non, à partir de 39, 40, 40. Ensuite, la ceinture Louis Vuitton. Ah non, la ceinture Louis Vuitton, mais toi-même tu connais, entre dans le magasin Louis Vuitton, il est juste à côté. Et c'est combien, tu penses C'est combien à peu près C'est pas chinois, c'est pas... C'est cher, hein Ouais, c'est cher, c'est cher mais le prix n'est pas important. Ah vous, vous vous vous du prix Ah oui, monsieur. Non, non, je veux juste me faire plaisir, c'est tout. Ah bah là, c'est vraiment se faire plaisir, parce que là, monsieur... Ensuite, le grand sac Louis Vuitton, là, monsieur. <rire> non ça c'est un cadeau Monsieur mais vous vous aimez trop le, euh, Louis Vuitton On hein peut varier les Gucci, les Hermès euh, Vous c'est que Louis Vuitton monsieur, hein ah, bah, monsieur. Louis Vuitton c'est une marque que j'aime est-ce que vous êtes sponsorisé par Louis Vuitton Parce que là, on dirait un petit peu. Ah non, non, pas juste. Parce que vous dirais que la peau est aussi Louis Vuitton, là. <rire> Il y a des. <rire> Louis Vuitton, là. Moi, je suis chocolat, j'ai un teint chocolat. Que ouais. chocolat. un chocolat euh... Attends, Louis Vuitton chocolat, quoi. Non, c'est monsieur, euh, la montre, c'est quoi C'est une Louis Vuitton aussi <rire> oh, okay. quand même pas, c'est pas, pas une Louis Vuitton <rire> Monsieur, dites-le Non, c'est pas important, s'il vous plaît. Non, non c'est pas important. Donc vous... important. Donc, vous, donc, vous, on va dire que si vous voyez un truc qui vous plaît, vous l'achetez. Moi, je me fais plaisir. Voilà. Voilà. a les moyens à l'infini, bon, bah, on dépense. On s'est fait plaisir, si on est jeune, on s'est fait plaisir. Okay, ah, c'est bon. pas tout le temps mais c'est parfois il y a un temps qu'il faut se faire plaisir, on se fait plaisir. Alors ah, monsieur, j'ai une dernière question. Si vous avez le choix entre un très beau sac Louis Vuitton unique au monde et une belle femme, lequel vous choisirez <rire> ah, Là vous hésitez monsieur. <rire> une belle femme Ah ouais Ah bah là ça va D'abord je suis à marier moi. Ah j'ai marié là Marié avec euh, un sac Louis Vuitton ou une femme mais Une femme <rire> ouais. Hello Hello. Hello. Hi. Where do you come from? Chicago. Chicago. Chicago. So you are here for 40 days or walking? Holidays. 40 days? Yes. Okay. So I want to know, you know, the price of your clothes and the brand. First, your t shirts. My t shirt is from Mexico. Mexico and uh, the price? The price? Uh, On euro, please. On euro, euro, euro. Uh, 200 euro. 200 euro, okay. And your jeans? The jeans, HM. Uh, HM, yeah. yeah oh, how much? 40 euro? 40 euro, okay. <laughs> and your easy, tell me. Uh, Yeezy is about 700 euro 200 euro, okay yeah. And uh, your watch? Uh, uh, approximately about 130,000 euro Okay And your gold necklace nah? uh, About another 80,000 euro 80,000 euro And uh, what's in your bag, like here? It's more like a watch or no? Balenciaga shoes. Don't like a uh, uh, purse. Seven hundred uh, euro? Nine uh, hundred euro. Nine hundred euro, okay. And your here, earrings? Uh, about seventy thousand euro. Two thousand euro. And uh, this one, this one? Uh, about another fifteen thousand euro. Two thousand euro. <laughs> I think you say everything. Do you have a belt? Uh, yeah, I have a Louis Vuitton belt. How much you think? About 400 euro. 200 euro, okay. How long do you stay here? We're only here five days. Five days, oh, is, okay. So I want to know, you know, the brand of your clothes and the price. So first, your t-shirts, your top. Uh, Miss Selfridge. Yeah. Seven pounds. Seven pounds. Yeah. Okay. And uh, your uh, skirts. Gaded twelve pounds. 12 pounds. Okay. And uh, your shoes. I don't know how much these are, but uh, Nike Air Force 1 I think it's uh, yeah, 120 or something oh. else, yeah, yeah. And uh, your watch? Like 100? 100? Yeah, okay. What's the brand? Uh, Fitbit Fitbit, okay. And your bag? Plus uh, prochain je I think it's about a New look, I have no idea, I think 20 pounds 20 pounds, okay. Yeah. And your glasses? Well, they have fiber from a random shop. Okay, random <laughs> shop. Okay. So we say everything. Yeah, I think yeah. And your iPhone, how much? How much your iPhones, I don't know. It's iPhone XR or X normal? X normal. So I think it's like a eight Yeah, 800, okay. Yeah. ボス、2。<笑> ナノ 2 19。 <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Tell me about un peu How much? The va is un like peu euros. ça. Ça Yes. And un peu comme ça. Ça va un peu comme This is like maybe like 1200 euros. Okay. And uh, your shoes. They're Valentino. They're like 300 euros. 300 and your glasses? They're Celine. They're 300 euros. 300. Okay. Yeah. And uh, this uh, cool watch. The Rolex? Rolex, I don't know. About uh I didn't some, buy it. Uh, 8000 euros. 8000. 8000. Mm -hmm. And your earrings another 8000 euros. 8000? Et je dis tout, je pense. Your belts, a... your belts. Belt. Oh, c'est partie de la part Ok, the, the, du bag. Ok, merci. Yeah. Okay, hein. Ça va très bien, ouais, Vous êtes va. de Paris même Non. Vous êtes d'où bah, Moi, je suis de Paris, oui. je viens de Suisse. Ouais. De Suisse. Okay. Ouais. Du coup, on aimerait savoir du coup, le, le, le, le prix des habits et la marque. Du coup, on va commencer par le pull champion. Ah, euh, 25 euros. 25 euros, ça ah. marche, Ok. Ensuite, euh, le bas. 3 aussi, ouais. 25 aussi, c'est pareil? Ouais. Ok. Ensuite, euh, tes stickers, du coup? Euh, 35. 35? Ouais. Ok. 35 euros ou 35 francs suisses? Non, 35 euros. Ah, oh, ça va, ok. Ensuite, euh, en or, là, le bracelet, le collier en or, c'est combien? 20... 20 francs. Donc, ça fait combien en euros? Euh, je crois, je euh, ne pas du tout. C'est pas du tout. 40 euh, euros même plus Ouais, peut-être. 40 euros, ok. Du coup, maintenant, vous, monsieur. Oui. Euh, du coup, euh, la chemise, combien Bon, non, mais ça, ça, on a fait ça en Afrique. Hein. <rire> ok, bah ouais, ça, ça. Ça, rien ça reste euh... rien à voir, mais si ce truc-là, si je le vends ici. Combien, vrai Je vais dans les 50-60 euros. Hein. Combien L'ensemble 50 60 euros Ok, ça c'est un prix correct ça Voilà, voilà, voilà, voilà, bah, voilà. Vous Ne vais pas exagérer 50 à 60 euros ça passe tout de suite mais, mais, Tout de suite on, euh, Comme plus cher, on a 200 euros ça en France, Bien hein. sûr, mais bon Là c'est business, business quoi, ah, voilà Mais monsieur, bon, monsieur. moi c'est pas mon gars, là Donc <rire> je fais normal ouais. 60 euros pour 70 ça passe Ça voilà. passe crème, bah, ça passe bien ça bah. Voilà, ça passe très bien T'as vu comment c'est stylé bah, quoi oui. Voilà. Ensuite les chaussures c'est combien Bah les chaussures, je les prises quoi là Ça fait C'est pas neuf hein C'est pas neuf ça, je l'ai chez un client court client court Ah, vous êtes un homme de <laughs> oui, j'ai pris ça au marché, au marché, à Kiln Court marché de plus hein. How much is your top? About 10 pounds, top shop. Yeah, top shop too. Yep. And uh, your skirt. H&M, about I think it 8 9 pounds. And in yep. uh, your shoes. Primark, cheap, 8 pounds. <laughs> okay. <laughs> it's good, <laughs> <laughs> it's <laughs> good. Cheap, yeah. <laughs> And uh, your bag. A new look, about 25 30 pounds. Okay. And uh, your iPhone. Like 700 pounds. <laughs> okay. Et votre uh, bracelet C'est Paul Valentine, donc so peut-être 100$. Ok, je pense que nous disons tout. En tout cas, merci d'avoir visionné la vidéo. Il un pouce bleu, commentaire. Dites en commentaire le prix de vos sables actuels et dites en commentaire aussi la ville où vous voulez qu'on vienne. Aussi le quartier. Voilà, pour voir sa vidéo. Merci à vous.